et c'est bien sûr Samuel d'hyperlien Et bien on est à la piscine, hop, comme ce petit écriteau le démontre. Et euh, la piscine, c'est un lieu qui est à Maxéville, c'est la banlieue de Nancy. Et c'est un tiers-lieu euh, autour de l'éducation populaire, qui est porté par les petits débrouillards. Et là en plus, on vient pour un événement particulier qui a lieu, et qui est la tournée des tiers-lieux avec la Convention citoyenne pour le climat. Et donc on va découvrir un peu ce qui s'y passe, et on va à la fois interroger des gens de la Convention citoyenne et à la fois surtout euh, comprendre ce que c'est que ce tiers-lieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperliens, le plus proche du froid La piscine est un lieu situé dans le quartier de Maxéville, à deux pas d'une grande résidence universitaire gérée par le Crous. Les étudiants en sont donc des visiteurs réguliers, tout autant que les familles et les enfants. Et vous allez vite comprendre pourquoi. La piscine, c'est une vraie piscine. Bienvenue dans Hyperlien, le monde d'après est déjà là. Je m'appelle Lucille, j'ai 32 ans, je suis bénévole en fait dans une association qui s'appelle les Petits Débrouillards. Et euh, j'ai un bénévolat qui est un peu engagé puisque je suis même présidente en fait de cette association depuis deux ans. Mais en fait ça fait dix ans que je suis dans cette association où je suis passée par tous les statuts. qu'on est présents en Haute-France, en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup sur ce quart nord-est de la France, on a 14 antennes d'activités. Les Petits Débrouillards, c'est une association d'éducation populaire. Nous, historiquement, ce qu'on fait en fait, on est des animateurs quoi. Dans les quartiers, dans les quartiers euh, politiques de la ville et du coup on fait de l'animation nous ce qu'on appelle à l'esprit critique mais souvent on appelle ça euh, éducation de la culture scientifique euh, voilà et ben ce sont les endroits où les enfants les jeunes ont le moins accès à cette euh, c'est loisir scientifique, entre guillemets. Et donc, du coup, bah, nous, c'est un peu notre combat d'amener en fait, le loisir scientifique là où il n'est pas euh, proposé. Ici, du coup, on a la piscine. C'est euh, le tiers-lieu des petits débrouillards Grand Est. On avait euh, besoin d'avoir un plus gros lieu, en fait, euh, bah, parce que déjà, la structure grossissait, donc on était plus nombreux pour faire nos fêtes aussi, comme on fait ce week-end, par exemple, pour faire nos événements. Et puis aussi, parce que sur le Grand Nancy, on voyait que localement, le secteur associatif en fait, avait besoin aussi euh, d'un lieu euh, supplémentaire. Donc c'est un lieu qu'on gère, mais euh, la piscine, c'est pas que les petits débrouillards. En fait. Des assos étudiantes qui viennent euh, euh, parce qu'elles n'ont pas de bureau, donc elles viennent faire du coworking. On a euh, des assos environnementalistes qui viennent euh, bah, préparer leurs manifs, euh, stocker leurs matos. On a je sais pas, des boîtes qui sont venues faire la formation de leurs cadres. Alors, je pense pas que c'est parce qu'elles manquent de locaux, mais je pense que c'est plutôt parce qu'elles viennent voilà, chercher une autre ambiance. On a euh, bah, des collectifs d'habitants qui viennent euh, faire euh, des fêtes euh, euh, les dimanches dans le jardin, euh, voilà, euh, tu croises des gens différents à la piscine. quoi. C'est un lieu dans lequel la diversité d'acteurs que tu croises, ben, moi je ne connais pas beaucoup d'autres lieux dans lesquels on pourrait les croiser. En fait. La tournée des tiers-lieux c'est quand même une belle opportunité dans le sens où nous il y a des messages, des choses qu'on essaye de, de défendre localement depuis quasiment deux ans. Donc Je fais référence à l'organisation, cette convention euh, locale pour le climat. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une quinzaine d'organisations, administrations, entreprises qui disent bah, ⁇ en fait, nous, on est prêts à vous suivre, on est prêts à y participer. ⁇ Donc voilà, Donc, nous, c'est vraiment l'opportunité aussi de construire localement quelque chose qui va perdurer après le passage de la tournée. Et bien du coup, le fait d'avoir des partenaires nationaux qui se déplacent. En fait, ça donne une visibilité, c'est aussi une forme de reconnaissance et ça c'est super important pour le petit débrouillard ici, de se rendre compte que ben, ce qu'ils font, ça a de la valeur en fait et que d'autres ailleurs le reconnaissent comme quelque chose qui a de la valeur. Alors en plus d'avoir du soleil, ça c'est quand même vraiment un truc qu'on pensait pas avoir à Nancy. Eh bien, euh, on a la chance de rencontrer des gens de la Convention citoyenne pour le climat qui, en fait, euh, font partie de cette fameuse tournée des tiers-lieux. On va en savoir un petit peu plus, mais plutôt dans deux minutes avec Annie, qu'on va retrouver. On a plusieurs enjeux autour euh, de cette tournée et euh, voilà, on est déjà content que vous soyez là et on veut être à, vraiment à la rencontre des citoyennes et des citoyens que vous êtes. Alors donc moi je me présente, Annie Pata, j'ai 39 ans, j'habite en région parisienne, dans les Yvelines. Et euh, donc j'ai été membre de la convention citoyenne pour le climat et je suis aujourd'hui co de l'association Les 150. Alors j'ai le manière Symbolique, 9 mois, comme 9 mois de grossesse, 150 citoyens ont euh, rédigé et proposé 150 propositions. À la fin de ça... Euh, on a reçu énormément de sollicitations en nous disant mais on veut décliner vos propositions à l'échelle locale, régionale euh, qu'est-ce qu'on peut faire en plus avec ce qui s'est fait parce qu'il n'y a pas que le projet de loi euh, donc j'ai été au grand voisin et là à ce moment-là c'est la rencontre et on se dit mais il euh, y a quelque chose d'évident euh, vos propositions peuvent être portées sur les territoires parce que déjà on les vit ces questions-là on les vit ces thématiques-là et c'est pas, euh, pas juste euh, de l'abstrait et euh, donc comment est-ce que ces propositions peuvent vraiment être ancrées dans les territoires bah, à travers les tiers-lieux Donc euh, on a commencé à travailler ensemble en se disant euh, ⁇ Ok. Pourquoi les tiers-lieux tiers, Ils vivent déjà ce côté social, il y a ce côté euh, de vie de collectivité. ⁇ et ce côté collectif, on l'a vécu et on se dit justement, il y a une grosse difficulté, une grosse cisure. Aujourd'hui, à travailler en CEO, chacun de son côté, chacun de ses compétences, c'est le moi, moi, moi. Et ce, cette problématique-là fait qu'on n'arrive pas à avoir une vision macro d'ensemble. Et là, ce sont des, euh, des lieux, ce sont des espaces partagés, ce sont des personnes qui vivent euh, la précarité, la solidarité, qui vivent les thématiques de la transition énergétique ou agricole. Ce sont des personnes qui savent de quoi elles parlent et qui le vivent. Et à partir du moment où euh, ta population, ça veut dire tes, tes habitants, tes locaux, comprennent ce dont tu parles, euh, on vient plus dire bah, qui sont ces 150 citoyens qui veulent décider à notre place. À partir du moment où vous cherchez la voix d'un citoyen pour vous élire, là, il est intelligent. Mais quand tu dois construire ou co-construire, il n'est plus intelligent. Et ça, c'est insulté, euh, voilà, pour moi, l'intelligence du citoyen, l'intelligence collective. C'est pas possible. Voilà. Et tout le monde ne veut pas forcément s'engager, mais ils veulent simplement avoir la place de l'écoute, de se sentir écouté. Et à partir de ce moment-là, le tiers-lieu, c'était... Euh, on a beaucoup aimé, c'est euh, euh, le lieu qui incarne, voilà, qui incarne les propositions. Et euh, donc, du coup, on a commencé à travailler sur le projet de la tournée tiers lieux et voilà pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui et moi ce que je veux absolument c'est quand on arrive c'est qu'on n'impose pas au tiers lieu c'est qu'on dise pas on veut que vous fassiez comme ça on vient dans un temps de regard de prospection euh, nous dire ce que vous avez l'habitude de faire quelles sont vos forces et euh, comment est-ce que vous voulez aussi qu'on vous aide et moi c'est surtout ce regard là que je veux apporter aux personnes qui participent à, à l'engagement du tiers lieu avec la convention c'est de se dire bah montrer aussi de manière concrète que peut-être une seule peut-être mes deux propositions sont cohérentes avec votre lieu, avec le, la dynamique de votre lieu et comment est-ce que vous voulez le porter aujourd'hui. Donc chacun, aujourd'hui, travaille à savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place une ou plusieurs de ces propositions ou comment peut-être déjà ces propositions sont déjà ancrées dans les projets de ce tiers-lieu. Eh on attendra d'avoir une question très intéressante avec, mais je vais le laisser se présenter. Euh, je m'appelle Séverin Lamotte, je suis euh, donc conseiller départemental du, du canton Val-de-Lorraine-Sud. Euh, ici on est à Maxéville, donc, qui est composé de cinq communes, donc Maxéville, Champignol, Froid-Pompé, Marvache, et également euh, président de la commission euh, développement et attractivité. Des, des tiers-lieux comme celui-ci sur le territoire, à quoi ça sert du coup pour des territoires comme le Vôtre C'est une formidable opportunité, c'est une chance parce que c'est euh, un lieu de vie déjà. C'est un lieu de citoyenneté. Aujourd'hui, on sait que la citoyenneté, la démocratie participative, euh, telle qu'on l'avait conçue il y a quelques années, ce n'est pas un modèle euh, idyllique. Et que euh, quand la démocratie participative s'approprie par les propres citoyens, c'est-à-dire qu'ici, ils sont autonomes. S'il y a d'autres élus qui ont envie de lancer, qui hésiteraient ou qui ne comprendraient pas trop à quoi ça sert, mais pourquoi on fait ça, tout etc. Les élus devraient se dire que c'est un plus en tant qu'élus d'avoir de, des, des lieux comme celui-ci et d'y venir simplement discuter, euh, échanger. Euh, euh. On, on parle toujours de déconnexion des élus. Bah ici, ça permet un petit peu de se reconnecter. On est, on est dans un lieu de démocratie participative et, euh, et euh, je pense que pour les élus, c'est important de, de, de reconstruire cette passerelle qui qui est peut-être aussi euh, le, le souci qu'on a eu euh, aux dernières élections, notamment avec l'abstention massive. C'est les élus qui doivent aller revenir vers les citoyens et, euh, et leur montrer qu'il bah, qu y a des élus qui sont là pour les écouter, qui sont présents sur le terrain, qui peuvent faire remonter leurs idées, euh, qui sont prêts euh, à les aider euh, donc, euh, sur leurs projets. Euh, tout ce qui a trait à la... on va dire à... Les transitions, je dirais, de façon générale, parce que la transition écologique n'est pas la seule, on est dans un monde en transition. Et je crois que les élus doivent aussi se mettre en transition, Enfin, c'est ce que j'essaye de faire moi. Je suis avec des gens extrêmement bien. Je suis avec les, les, les deux, euh, deux détentrices du tiers-lieu, c'est ce qui est complètement faux. Non, je suis avec nos, nos deux hôtesses du de, de tiers-lieu, donc j'ai Marie et Amelina. Ouais. Bah Du coup, Marie, euh, la coordinatrice du tiers-lieu depuis euh, le 1er mars, je gère euh, le lieu, euh, donc euh, toute la partie euh, euh, dynamisation euh, avec euh, la, la vie bénévole, euh, la gestion euh, de la buvette, euh, du coworking également, qu'on doit redynamiser. Euh. Et donc, moi, c'est Ameline Bain, je suis directrice des Petits Débrouillards Grand Est, et donc, qui est l'asso qui porte le tiers-lieu ici. L'idée, c'est que c'est un tiers-lieu éducatif, donc euh, et qui est plutôt dédié à la jeunesse et au collectif de jeunes. Donc du coup, les grandes activités, c'est des espaces de formation. Après, il y a des ateliers pour les enfants, des ateliers scientifiques. Il y a des ateliers au Fab Lab. Il y a des structures comme des IME qui louent les espaces de fabrication pour faire des, leurs ateliers bricolage puisque nous le, le choix qu'on a fait c'était de permettre plutôt des pro, aux projets collectifs d'exister ici. Souvent les, les gens, ils, quand ils ont des projets, c'est plutôt des projets culturels ou manuels et du coup nous tout le travail qu'on essaye de faire c'est justement de voir comment on peut euh, mettre de la culture scientifique dedans. On avait des dames euh, qui faisaient des cosmétiques euh, fait maison et par exemple, on a organisé des après-midi pour transmettre les savoirs avec des cafés-sciences sur est-ce que fabriquer ces cosmétiques, c'est plus sain que pas de les, de les fabriquer avec des chercheurs, enfin avec des chimistes. Et du coup, c'est ça en fait le mélange qu'on essaye de faire, c'est de prendre des pratiques, des expertises de citoyens et puis d'essayer de rajouter un café science ou des expériences qui permettent ensemble qu'on comprenne le tout. Puisque l'idée, c'était aussi de forcer le mélange des, des membres du lieu des gens qui composent ce lieu pour éviter l'entre-soi parce que sinon on allait se retrouver très vite qu'avec des étudiants. On a des partenariats du coup avec les deux associations qui accueillent les réfugiés sur Nancy. ça permet quoi un tiers comme ça sur le, sur le territoire Ça agite les rencontres improbables, c'est ça qui est chouette. En plus nous comme on a la piscine, euh, en fait avant il n'y avait pas beaucoup de trucs qui se passaient l'été sur la ville du coup euh, t'as des mélanges qui se font pas ailleurs, qui se passent ici. Et euh, l'intérêt, c'est que les gens euh, viennent euh, du coup profiter de la piscine et puis après, euh, de les accompagner, de leur euh, expliquer bah, tout l'intérêt euh, du lieu. Et euh, en fait, ils découvrent, ils disent, euh, ah bah c'est super, euh, je pensais pas qu'il y avait un lieu comme ça, euh, si près de chez nous. Euh, donc en leur expliquant euh, bah, qu'ils peuvent venir remettre en place euh, des ateliers, euh, ou euh, faire, enfin, euh, jardiner, bah non, euh, jardiner euh, euh, utiliser le Fab Lab euh, s'ils en ont besoin, euh, euh, créer des projets euh, en partenariat avec d'autres personnes, euh, etc. Euh, bah, du coup, ils sont ravis de se dire qu'ils ont un lieu comme ça à disposition, euh, juste à côté de chez eux. Donc c'est vrai que... Vous, le modèle économique, du coup, comment ça fonctionne, en fait Il y a des associations qui payent des loyers. C'est quand même une grosse partie... Euh... De, du financement des charges et après euh, ça fonctionne euh, sur contribution volontaire dans la plupart des activités et la plupart des gens qui font les activités euh, dans le, dans le tiers-lieu ils le font bénévolement donc on demande euh, une contribution, bah, ceux qui viennent à la piscine ils contribuent à l'entretien de la piscine après c'est pas des grosses sommes mais ça permet euh, euh, voilà, euh, tranquillement de couvrir un peu les charges et après, on a des structures qui, voilà, qui, qui sont abonnées aussi. Donc, euh, là, grâce à, à l'aide de, enfin, de la Fabrique des territoires, on a pu euh, avoir Maris qui, on, on voit que ça, enfin, c'était vraiment très utile parce que ça permet vraiment de faire le lien, euh, d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui organise les mélanges. Ne serait-ce que pour répondre aux habitants quand ils passent, puisqu'il y, il y a quand même beaucoup de, de visiteurs anonymes. Puis après, j'arrête de jouer. Ouais, je vous laisse jouer entre ouais, vous. Ouais. <rires> ça, ça va un peu plus vite. Ouais. Allez, j'arrête. Moi, je m'appelle Gauthier Caron. Enfin, J'ai euh, 39 ans et du coup aide dont euh, 12 ans Petit Débrouillard. J'y suis rentré, euh, ouais, animateur un été, et puis je ne suis jamais reparti. Donc l'association des petits débrouillards, ouais. c'est une association d'éducation populaire et de culture scientifique et technique, ou par la culture scientifique et technique. Euh, L'idée, c'est d'aiguiser la curiosité des enfants, des plus grands, euh, en se posant des questions, en expérimentant, en faisant. Il euh, y a une grosse partie de nos activités qui passe aussi par le bricolage, c'est-à-dire science et technique, euh, coupée un bout de bois avec une scie, c'est de la technique. Et donc voilà, l'idée est d'abord d'avoir un atelier pour nous pour fabriquer des choses pour nos animations, et derrière, bah, dans la pour continuité de notre démarche, de donner rendre ça accessible dans le principe des Fab Labs. Un Fab Lab, c'est un atelier partagé, euh, avec une charte commune de partage, de euh, quelqu'un qui va fabri venir fabriquer quelque chose. L'idée, c'est quand même qu'il partage euh, et qu qui, qui source. Là, j'ai un, un espace ici, par exemple, où euh, on a un petit logiciel dessus euh, qui a été fait par des chercheurs où l'idée, c'est tu viens documenter ton, euh, ta création pour que quelqu'un d'autre qui vient au Fab Lab une autre fois, qui ait la même idée, la même envie, puisse reprendre ton projet, rajouter sa petite, euh, sa petite, euh, euh, sa petite patte et puis... Euh, et, et le refaire. Euh, donc voilà, on est sur cette idée d'un espace donc, euh, partagé, où en gros on met à disposition des outils, des machines, euh, à la disposition du public sur abonnement. La science c'est pour tout le monde, par tout le monde, n'importe qui peut faire des choses, découvrir des choses. On a des enfants, des adultes qui vont partager, qui ont des idées qui sont des fois mauvaises à l'école. Mais en fait, en animation, on découvre qu'ils euh, en fait, savent plein de trucs, qu'ils sont curieux de plein de choses. C'est juste des fois les méthodes qui, qui ne qui leur conviennent pas. Mais, euh, mais du coup, au final, on arrive à trouver des, des biais, des choses à fabriquer ou, ou des expériences à faire pour, que, pour rendre la science accessible à tous et, et ludique. On a régulièrement des thématiques et on renouvelle des, des grandes thématiques qu'on traite au niveau national au Petit Débrouillard. Et donc la dernière en date, euh, c'était les fake news avec une campagne qui s'appelait Il paraît que ». Et donc toutes ces affiches en fait, c'est des affiches de cette campagne et l'idée c'est d'interpeller et donc en fait on faisait plein d'ateliers où on, on prenait une fake news et on essayait par l'expérimentation, par euh, l'investigation, d'essayer de la déconstruire. Est-ce que je peux faire des pop-corn avec mon portable Alors, On essaye. Est-ce que ça marche Bon bah, tu t'essaieras, tu verras bien. <rire> je, bien je, je, non, les... non, moi je ne te donnerai pas je la peux réponse, enfin, mais... Enfin, euh, ouais, je sais, ouais. Il y a des choses que j'ai entendues, notamment dans les discours tout à l'heure, où bah, a priori ça se ressent que euh, quand on arrive ici, on mais on s'y sent bien et on sent qu'il y a une, un, un état d'esprit sympathique d'accueil et de « allez, faisons des choses et, euh, et découvrons des choses ensemble ». Moi, je voulais ça, que quand tu arrives tu t'aies envie de rentrer, envie de bricoler, euh, que tu te dises pas « tiens, c'est un truc, euh, c'est pas pour moi, c'est… Euh, » Il faut que ça soit accessible. Enfin, moi, mon objectif, c'est que… Ouais, c'est que le, le, la bricole, ça soit l'affaire de tous, c'est que chacun y trouve sa place, euh, que les gens ensemble ils puissent échanger, discuter, bricoler, c'est l'objectif. Je m'appelle Annette Mathieu et je suis conseillère déléguée à la mairie de Nancy. Oui, il faut des lieux où on peut parler différemment, dialoguer différemment et construire des choses différemment. Mais en même temps, ce type de fonctionnement, il faut aussi qu'il puisse être entendu dans nos fonctionnements plus traditionnels, au sein d'une municipalité par exemple. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse, faire le lien entre les deux. Comment on fait pour travailler ensemble. Nous sommes un peu dans l'urgence, mmh. vous êtes d'accord, climatique, social et démocratique. Je crois que les trois vont ensemble. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit de produire des, des propositions et après de les mettre en œuvre. Et des lieux comme celui-là ont besoin aussi ben, du conseil départemental, du conseil régional et de la municipalité, de la métropole pour pouvoir les faire, les faire exister. Si on n'a pas une utopie au départ, on n'a pas de réalisation à la fin. Il faut quand même une utopie pour nous guider quelque part, un idéal. C'est parce qu'on a un idéal et une, une vision peut-être euh, qui peut paraître euh, belle ou très belle que quand même, parce qu'on va se ramasser la figure quand même, c'est sûr, on est sûr de ça. Mais dans, dans tout ça... Peut-être qu'il y a quand même certaines choses qui vont pouvoir être véritablement installées et travailler avec les gens, voilà. La piscine montre à quel point il est difficile de définir ce qu'est un tiers-lieu. Ici, on fait de l'éducation populaire, on initie aux sciences, aux techniques, à l'esprit critique. On y fait des rencontres improbables également, de celles qui permettent à des élus de reprendre contact avec les citoyens ou encore à des étudiants de travailler avec des réfugiés. On dit même qu'on y a un jour croisé des citoyens de la Convention pour le Climat. Longue vie à la piscine, et à bientôt, pour un nouvel épisode d'Hyperlien.